Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler PPCR puisque euh, certains euh, pensent que le PPCR c'est une catastrophe, le disent et l'écrivent partout. Et bien nous à la FSU euh, et au SNES, on, non seulement euh, on est fiers d'avoir signé le PPCR, mais on dit aujourd'hui que c'est bien grâce au PPCR que les collègues ne perdent pas de pouvoir d'achat alors que le point d'indice est gelé. Parce que tous les ans on gagne du pouvoir indiciaire de manière très importante euh, et c'est ça qui fait que nos salaires ont augmenté euh, d'une part et puis que d'autre part tous les collègues ont accès à leur classe. Alors euh, certains disent aussi « ah oui mais alors euh, le problème c'est que le PPCR, euh, certains qui passaient euh, tous au grand choix, eh bien euh, ils sont bloqués dans leur carrière et ils avancent moins vite ». Alors, ça ne concerne que 2% des collègues. Il faut bien le dire, seulement 2% des collègues accédaient au grand choix. Pour tous les autres, c'est un véritable gain. Et puis, pour ces collègues-là qui avançaient très vite et qui sont effectivement provisoirement bloqués, eh bien, ces collègues ils vont accéder à la classe exceptionnelle qui n'existait pas et ils vont avoir une énorme bonification indiciaire derrière. Donc, c'est un gain gigantesque. Et puis dernière chose, eh c'est que le PPCR, ça débarrasse les collègues de cette obligation annuelle de se justifier auprès d'un chef d'établissement, sur l'autorité, de rayonnement, etc. Et ça, c'est une libération pédagogique forte, de la même manière que les IPR, ça les oblige à venir au 6e échelon, au 8e échelon et au 9e échelon, alors qu'on sait très bien qu'un certain nombre de collègues attendaient 10, 15, 20 ans pour être inspectés. Et ça, c'est une véritable victoire pour les collègues. Tous les collègues vont être inspectés au même rythme et il n'y aura plus de copinage avec certains qui étaient inspectés tous les 3 ans et d'autres qui l'étaient tous les 15, tous les 20 ans, voire qui ne l'étaient jamais. Et donc, nous, au CNSFSU, on dit bien, oui, c'est une victoire. Voyons ça comme une victoire. Et ceux qui pensent le contraire, eh bien, qu'ils viennent nous démontrer qui perd de l'argent et qui en perdent sur le long terme.